Comment contrôler des servomoteurs à l'aide d'un joystick sur une carte Arduino En voici la première leçon dédiée au montage du système. Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin de deux servomoteurs reliés à la caméra, d'une carte Arduino, une platine d'essai et un joystick. Nous allons donc démarrer avec la carte Arduino ainsi que la platine d'essai. Pour commencer, on va relier la carte Arduino à la platine avec deux câbles, donc de préférence un noir ainsi qu'un câble rouge pour différencier le plus et moins donc on va commencer par brancher le câble rouge sur la carte on va le brancher aux 5 volts de la carte juste ici Hop, voilà et on va le relier à la platine d'essai donc sur euh, la borne plus par exemple ici Hop. ensuite nous allons prendre le câble noir que nous allons brancher au gnd de la carte Port GND, hop, juste là, hop. juste à côté du port 5 volts, que nous allons donc tout simplement relier à la borne moins de la platine d'essai. Ensuite, nous allons relier les deux servomoteurs à la carte Arduino ainsi qu'à la platine d'essai. Nous allons donc commencer par brancher le moteur de l'axe X, celui-ci, donc pour ce faire, il y a trois câbles, trois sorties, donc euh, une pour la, la borne plus, une pour la borne moins, et une pour relier euh, à la carte Arduino, donc on va commencer par la borne plus et moins, hop, juste là, par exemple, en haut, de la platine d'essai, plus, moins, et le dernier que nous allons relier sur la, la, le port sortie, le port digital euh, de la carte Arduino. Donc, on va prendre le numéro 9 juste ici. Hop, voilà, juste là. Ensuite, nous allons brancher le deuxième moteur donc de l'axe Y. Pareil, donc euh, borne plus, borne, borne plus, borne moins. Et euh, franchement, à la carte. Donc, euh, sur le port de sortie numéro 10, cette fois-ci, juste à côté. Et la borne plus et moins c'est pareil sur la platine. Plus et moins. Passons maintenant à la dernière étape, brancher le joystick. Le joystick a quatre portes de sortie. Un pour la borne moins, un pour la borne plus, un pour l'axe X et un autre pour l'axe Y. Nous allons donc commencer par brancher la borne plus et la borne moins sur la platine d'C. Donc comme ceci. Hop, bande moins borne plus, étant donné que le joystick est un périphérique d'entrée et non un périphérique de sortie comme les servomoteurs, nous allons les relier sur des ports d'entrée de la carte Arduino. Nous allons donc brancher le, le câble de l'axe X du joystick sur le port analogique d'entrée A à 0 et le câble de l'axe Y sur le port A1 de la carte Arduino. Juste à côté, ici, tac. Il ne vous reste donc plus qu'à relier votre carte Arduino à votre ordinateur par le port USB ainsi que de lancer son code de programmation et d'alimenter la carte. Nous nous retrouvons donc dans une prochaine vidéo pour vous apprendre à programmer ce montage.